Salut à tous, ici la reine de la poupée pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire avec vos poupées On se revoit tout de suite après l'intro Nous revoilà Donc cette vidéo est pour parler de comment éviter de faire n'importe quoi avec ses poupées en porcelaine c'est-à-dire, si on est sur un lit comme moi je suis, il ne faut surtout pas les mettre au bord. Voilà. Sinon, euh, elles pourraient se casser. Voilà. Vous voyez le bazar qu'il y a, mais c'est pas grave. On s'en fout. Euh, voilà. Ellie, alors oh, ton chapeau. Voilà. C'est quand même mieux, tu vas attraper un coup de soleil, sans. Non, je plaisantais, hein. Alors, il y a aussi ne pas maquiller ses poupées avec des crayons, des feutres, ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, c'est Jeanne que j'ai là. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire avec une poupée. Euh, comment dire Par exemple, si vous la mettez à un endroit et qu'elle ne tient pas et qu'elle peut se casser facilement si elle tombe. Par exemple, sur du carrelage. Bon, ok, vous venez de voir un un sac poubelle là mais c'est pas ce que vous pensez mais bon alors donc il y a plein de choses la liste est tellement longue que comment dire par exemple mettre une poupée dans un escalier c'est pas une très bonne idée à faire il y en a qui les mettent pour euh, les montrer leur collection ou les vendre mais euh, j'espère qu'ils n'en ont cassé aucune en les mettant dans l'escalier les, parce que ça serait vraiment dommage. Très dommage, même. Voilà. Il euh, y a aussi ceux qui les cassent volontairement dans une vidéo pour faire du buzz. Voilà. Ça, il faut pas faire non plus avec une poupée en porcelaine. faut pas non plus leur tirer les cheveux. Hein. Voilà, en cas où que vous ne saviez pas. Et ce qu'il ne faut pas faire C'est de mettre votre poupée Où il y a de la rouille Où il y a de la moisissure par exemple Il faut penser à allérer vos poupées Voilà Parce que si elles ne sont pas alérées, euh, Par exemple il suffit juste d'ouvrir la fenêtre de votre chambre Je ne dis pas de mettre votre poupée dehors Non Mais voilà Il y a plein de choses Si vous voyez d'autres choses Marquez-les en commentaire si je ne les ai pas dit Voilà donc euh, même si j'ai une lampe de chevet qui fait de la lumière, ça ne marche pas trop bien. Voilà, c'était pour tester. Euh, alors, euh, on revient tout de suite pour passer à une toute petite pub pour quelqu'un, pour un groupe, sur Facebook. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça et on revient tout de suite pour cette pub.